Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Radio Bocage Yves-Marie Belot. Bonjour Bonjour. Alors, vous êtes musicien originaire du Bourbonnais. Vous avez un parcours étonnant euh, au sein euh, de la musique. Euh, vous avez décidé donc de, de, de vous lancer dans une campagne participative. On y reviendra hein, sur un album que vous souhaitez euh, sortir dans, dans quelques semaines, dans quelques mois. Euh, nous allons revenir un petit peu sur votre parcours. Je le disais, vous êtes un Bourbonnais, un Bourbonnais de naissance et de cœur, j'imagine. Euh, Expliquez-nous un petit peu ce qui vous a conduit euh, donc vers la musique. Ce qui m'a conduit vers la musique simplement, c'est euh, moi, je suis né à Souvigny, donc à mmh. côté de Moulin, et euh, simplement c'était une des seules activités qui étaient proposées euh, dans la ville. Voilà, mmh. il y avait euh, foot, karaté et musique. Voilà, donc euh, ça a été aussi un choix euh, quand on m'a demandé petit ce que je voulais faire. Euh. Je suis allé à l'école de musique voilà. et puis ça m'a plu. Et finalement, ça vous a plu Vous avez voilà. décidé de poursuivre de Oui, perfectionner. voilà. J ai, j ai jamais, euh, quand j'étais jeune, je ne me suis jamais dit plus tard, je serai musicien, voilà. je ferai ça de ma vie. C'est quand je suis arrivé au lycée, au lycée Banville, voilà. où. Euh, c'était un peu la période... Donc moi j'ai commencé par la trompette. Déjà je suis ah, trompettiste de formation. Uh -huh. Et euh, quand je suis arrivé au lycée, c'était la grande époque des ouais. tetraids, des ogs de barbaques ouais. et de tous les groupes de ska uh -huh. de l'époque. Et du coup j'ai beaucoup joué de trompette dans des groupes euh, comme ça. Et ça m'a vraiment donné envie de, de faire de, de la musique mon métier. Mmh. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la trompette, tout simplement Pourquoi cet instrument Qu'est-ce qu'il y a de, de si passionnant <rire> dans une trompette hein Alors déjà, mon grand-père du côté de ma mère en, en faisait, mmh. euh, en avait fait. Euh, et je pense que ça m'a forcément influencé, mais il y a aussi le fait de, quand on est petit, qu'on essaye des instruments à l'école de musique, ah il ouais. y a des instruments avec lesquels on est tout de suite... Il euh... ah, y a un petit feeling en, en fait, fait ça marche. l'instrument. Voilà, ouais, en ça, instrument, ça ouais. marche, ouais. et d'autres où ça marche pas. Et je me souviens, que quand donc je devais avoir 9 ans quand j'ai ah ouais. commencé, et euh, j'avais essayé le saxophone et j'avais pas réussi à souffler dedans, et c'était les deux instruments que ah ouais. je trouvais euh, très ah ouais. beaux. Ah ouais. Et du coup, la trompette, je l'ai prise, j'ai réussi tout de suite à sortir un son. Et... Donc là, vous avez continué et à progresser voilà. Euh, voilà, euh, on... dans la trompette <rire> et, et, et finalement, vous êtes essayé à d'autres euh, euh, instruments par la suite. Alors ça a été euh, assez tard, donc mm -hmm. j'ai fait mes études de trompette au conservatoire de Clermont. Mm -hmm. Après, j'ai été un an à Paris pour faire un, ce qu'on appelle un perfectionnement, ouais. une année après conservatoire pour préparer les, les, les, euh, les écoles supérieures. Mm -hmm. Et ensuite, euh, du coup, en 2010, je suis arrivé à Lyon ouais. pour euh, ce qu'on appelle le CEFEDEM, donc c'est la formation de pédagogie en musique mmh. et c'est pour être professeur euh, mmh. en école de musique et conservatoire. Et euh, c'est pendant cette formation que je me suis retrouvé mélangé à des musiciens. Moi, j'étais classi musicien classique, du coup, ouais. et j'étais mélangé à beaucoup de personnes qui faisaient de la musique actuelle et du jazz et même, voilà, des gens qui faisaient du métal, du rap. Et ça m'a donné envie de... Euh, de me tester euh, à la création, de commencer à faire des choses comme ça. Okay. Donc j'ai commencé à écrire des chansons et après, euh, voilà, ça m'a amené à apprendre. Ah, vous êtes mis euh, au chant, hein, tout ça. Le chant ouais, ouais. et puis euh, la guitare aussi parce que simplement euh, s'accompagner avec une trompette, c'est un peu difficile. <rire> un petit peu compliqué. Voilà, <rire> du coup, j'ai euh, ouais. appris la guitare et au début, j'étais au piano sur ouais. les premiers ouais. projets et puis euh, voilà. Donc euh, vous, voilà. ouais, vous avez donc euh, effectivement vous êtes perfectionné au tout départ euh, donc à l'école de musique de Deux Moulins, hein, c'est oui. bien ça, ouais. euh, là vous étiez donc encadré, vous avez pu euh, véritablement progresser, notamment dans la trompette bien entendu, ouais. euh, et vous étiez donc euh, euh, avec vous, autour de vous, un, un groupe s'est formé, comment ça s'est passé euh, à Moulins, mmh. euh, on était dans des groupes euh, à l'école de musique. Forcément, il y avait de la musique d'ensemble. Ouais. Euh, moi, j'avais un quintette avec, euh, voilà, c'était mmh. deux trompettes, un cor, un trombone et un tuba. C'était un, un ensemble de cuivre. Euh, mais euh, c'est surtout au lycée, euh, au lycée ouais, Banville, ouais, il y avait, bien. voilà, une, une salle musique et mmh. euh, et euh, on s'est retrouvé à être plusieurs euh, de l'école de musique euh, à faire justement une saxophoniste, un tromboniste et vous avez a... formé un groupe. Tout oui, simplement. voilà, on a formé ouais, un groupe pour de la musique. Dit, euh, ouais. Voilà, on s'est dit euh, allez les midis euh, après euh, après ouais. la cantine, on va aller jouer en bas. Ouais, tous les et temps on... libres. Voilà. Passés, donc Après <rire> la musique, j'imagine. Ouais, C'est sûr. <rire> C'est ça. <rire> et puis il y avait il y avait beaucoup plus de ouais de groupes à l'époque. C'est vrai que c'était. Euh, ouais. J'ai l'impression que dans les jeunes là, il y a moins de. Ou moins peut-être moins de, de, de, de peut-être de passion peut-être ou de projet non, dans la musique non je pense qu'il ou... y en a autant mais ouais. Euh, Je pense qu'avec les nouvelles technologies, avec les ouais. nouvelles manières de faire de la musique, en fait, ouais. les gens jouent moins en groupe et font plus de, de choses sur leur ordinateur. Mm -hmm. Ce qui est bien aussi, mais c'est pas la même euh, la même façon de faire. Ouais. Il y a une évolution ouais. euh, dans, dans ce monde de la musique, comme un petit On peu partout vieux. dans les secteurs, bien <rire> entendu. Et donc, De Moulins, vous arrivez donc à, à, à Lyon dans le but d'en vivre de cette musique. Hein. C'est bien tout ça. Tout à fait. Ouais. Mm -hmm. Voilà. Je suis arrivé. J'ai. Je suis passé par Clermont-Ferrand, donc mm -hmm. comme j'ai dit tout à l'heure. Et euh, j'ai fini mes études à Lyon ouais, pour, ouais. pour en vivre. Alors, je, je donnais déjà des cours de musique. Notamment, j'ai été professeur à, pendant 7 ans à mmh. Dompierre-sur-Bèbre. Ok, oui, en sologne Bourbonnaise. Voilà, mmh. pas loin d'ici. Et après voilà, j'ai arrêté pour être plus qu'à Lyon parce que bah, c'est dur de faire les trajets tout le temps. Ouais, J'imagine donc finalement euh... vous avez t... vous avez décidé d'enseigner la musique cette fois-ci. Alors c'est pas voilà. la même chose, hein. vous êtes passionné non. de musique et après il faut l'enseigner. C'est pas tout à fait le même ouais. métier, ça demande peut-être <rire> plus de, euh, comment dire, de compréhension, peut-être plus de pédagogie tout simplement. Oui, ce n'est pas, pas le même rapport, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est euh, un échange intéressant. Quand les élèves sont motivés, c'est toujours euh, très agréable. Après, comme c'est de l'enseignement en école de musique, ouais. euh, c'est souvent des cours particuliers ou en petits groupes et avec des gens très volontaires. Donc, c'est euh, assez différent euh, que les personnes qui enseignent la musique euh, ouais. dans un collège où la moitié des élèves euh, sont là parce qu'ils sont obligés d'être là. D'accord, euh, voilà. et vous avez décidé donc de vous produire ensuite mmh. euh, à travers euh, différents euh, j'allais dire concerts mais différentes représentations en fait. Comment ça s'est passé euh, ce passage devant le public tout simplement Ça a été délicat parce ouais. que moi je jouais beaucoup dans des orchestres ouais. classiques mmh. et dans l'orchestre on est caché derrière l'orchestre, on n'a pas ce, cette notion de rapport au public. Mmh. De... D'animer de, voilà, de, quelque chose, on va dire quand même, parce qu'un concert, c'est aussi un moment de vie, en fait. Oui, aussi, il faut et, le faire vivre. Voilà, c'est ça. C'est pas et, simplement de jouer son instrument ou de, ou de chanter devant un public, il faut ouais. réussir à, à, à faire adhérer ce public mmh. euh, au, au concert. Ouais. Tout à fait, ouais. Et c'est très différent d'être musicien classique, parce qu'il y, un, un, y, y a quelque chose de très perfectionniste dans, mmh. dans le musicien classique, où en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment faire le mmh. truc. Euh, euh, et. et et le fait d'être chanteur euh, où, en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'être là, d'être vivant et qu'il y ait un échange avec les gens. Et c'est assez dur. J'en ai mmh. parlé, j'ai beaucoup d'amis, moi, qu on, ouais, qui qu ont ce parcours d'abord de, de musiciens, de, on va dire, de musiciens de conservatoire et qui sont devenus après euh, chanteurs de leurs propres chansons. Et, euh... Oui, c'est délicat au début, j'ai mis longtemps à, ouais, une habitude à déjà apprécier ça, voilà, ouais, à apprécier euh, être devant des gens, et maintenant ouais. Ouais, je, je m'amuse de plus en ouais, plus. Ça se passe euh, voilà, de, de mieux voilà. en mieux, et ouais, j'imagine, je... vous en redemander régulièrement. Ah oui, <rire> je suis très content d'aller jouer maintenant, et j'ai l'impression que d'année en année, il voilà, y a des choses qui se débloquent. Uh -huh. Je vais sûrement en découvrir beaucoup sur moi encore ouais, dans les ouais. prochaines années. Mais... Et alors vous avez décidé de, de, de produire cette musique à travers des albums, alors c'est pas le mmh. premier, hein, vous aviez eu d'autres euh, expériences, des premières expériences, on va dire, euh, sur, euh, sur des supports, donc euh, sur des disques cette fois-ci. Alors ces disques, euh, le premier euh, en fait qui est sorti, c'est en 2017 je crois. Ça le premier euh, mmh. que j'ai fait vraiment pour ce projet solo, oui, c'était mmh. en 2017. Mmh. Euh, voilà, j'ai commencé, ah, mmh. commencé à faire des chansons. J'ai commencé à faire des chansons. J'ai commencé à écrire en 2012 et j'ai commencé à sortir des chansons en 2015 avec euh, deux autres Moulinois. On avait un groupe qui s'appelait ouais. Nina. Ouais, et du coup, avec, euh, avec un Moulinois, euh, on écrivait ensemble et on se partageait des chansons. On... Mmh. Et, euh, et, euh... et c'est là que j'ai euh, chanté mes premières chansons sur un disque euh, les premières fois. Voilà. Mmh. Et ça m'a aidé à trouver euh, qui j'étais, à comprendre ce, que, ce dont j'avais envie. Et en fait, avec l'autre personne qui, avec qui on écrivait, on arrangeait, on avait envie de partir dans des directions opposées. Ouais, Donc okay. c'est pour ça que moi, je suis euh, à ce moment-là parti en ouais. solo en me disant « Non, mais j'ai envie de, moi, de comprendre c'est quoi la musique que j'ai envie vraiment de faire. » Donc j'ai enregistré ce disque, quand même bien accompagné, comme ouais. j'ai... J'ai fait le conservatoire à Clermont puis à Lyon, j'avais mmh. beaucoup d'amis musiciens donc c'était déjà un disque avec une dizaine de musiciens. Et, euh, voilà. Et puis Et ça finalement, ce, ce, ce, euh, ce disque est sorti. En euh, 2017, euh, ouais. un... Enfin, en f... décembre 2016, pour être en, précis. précis. D'accord. Et donc, ce, ce disque, vous l'avez financé comment, en fait, au départ, tout simplement Je l'ai financé en fait tout seul. Ouais, voilà. voilà. Je l'ai financé vraiment tout seul. Alors, voilà, on avait aussi euh, gagné de l'argent avec le grou ce groupe d'avant, mm -hmm. euh, qu'on qu s'était partagé euh, en trois à la fin du groupe, euh, quand, euh, quand on a arrêté, au lieu de le, de le réinvestir euh, dans le projet. Et du coup ça m'a aidé à sortir ce premier disque, euh, c'était très intéressant mm -hmm. de le faire comme ça en autoproduction. Ouais. Euh, le problème d'un disque en autoproduction, c'est que moi, entre l'enregistrement, le mixage, le pressage euh, et mmh. le clip, on va dire, il, il m'avait coûté euh, 4000, 4500 euros, quelque chose comme ça. Sauf okay. qu'en mmh. fait, une fois qu'on sort le disque, on se rend compte que, ah ben, bah, comment est-ce que je vais faire la promo euh, Comment est-ce que je vais euh, trouver des dates On se pose toutes mmh. ces questions. Euh, voilà, forcément, quand on n'a pas. Quand c'est le début, on se rend compte de la réalité. Et c'est pour ça que. Que là pour ce deuxième disque, j'ai essayé de trouver des gens pour m'accompagner, pour euh, mmh. pas avoir apporté tout ce poids sur les épaules. Donc là, c'est le projet futur. Oui, c'est le projet qui sort en novembre, voilà, Exactement. qui s'appelle Grand Plongeoir. Voilà. voilà, Grand Plongeoir. Donc, euh, comment on choisit euh, le titre d'un album <rire> Parce que en fait, maladroit ordinaire, le Grand Plongeoir. Ouais. Euh, comment ça naît un titre d'album euh... Je ne saurais pas répondre à, la, à <rire> cette question. Qui en a eu l'idée <rire> Non, en fait, sur le, sur le premier disque, Maladroise ordinaire, c'était une de, des chans, de mes chansons préférées. Et je trouvais qu'elle re, qu représentait bien euh, euh, le disque. Euh, J'aimais beaucoup ce titre et, euh, et j'avais l'impression qu'on arrivait à comprendre euh, ce qui allait se trouver dans ce disque. Euh, avec ce titre, Voilà, il y avait euh, aussi... un. Euh, Beaucoup de questions euh, sur euh, sur les, les rapports humains, les. Enfin, uh -huh. le premier disque tournait ouais. beaucoup autour de ça, et je trouvais que Maladroise ordinaire, qui est euh, une chanson qui parle de deux personnes qui se plaisent mais qui arrivent pas à se, uh -huh. à se le dire, qui sont trop timides pour ça, uh -huh. en fait, ça représentait bien l'ambiance globale du titre, du disque. D'accord, donc une. Une, une certaine idée en fait un certain thème en fait à voilà. travers l'album à travers ce premier album hein, maladroits ordinaires euh, ». combien de euh, combien de titres sur cet album il y avait dix titres ah. voilà dix titres sur ce disque et euh, sur le nouveau grand plongeoir en uh -huh. fait il euh, y a des, des titres de chansons euh, que j'aime beaucoup mais je trouvais qu'il y avait aucun titre qui représentait le disque et par contre il y a un texte que je que que je je récite, mm -hmm. je ne sais pas si on peut dire réciter, mm -hmm. mais il y a un texte que je dis pendant le concert euh, sur, euh, qui parle du, du fait de, du passage à l'âge adulte et du fait de se prendre en main et de, mm -hmm. de tenter des choses et d'y aller et de ne pas se poser dix euh, mille questions qui s'appelle « Grand plongeoir et, » euh, et je trouvais qu'il collait assez bien à, à ce à ensemble, disque. Voilà. À l'ensemble du disque. Hein. Ouais. Mm -hmm. Et du coup, même si le, ce texte n'est pas sur le disque, j'ai choisi d'appeler le disque... Euh, par un titre qui n'est pas un titre d'une chanson, hum, voilà. tout simplement. Euh, euh, ce disque, vous l'avez enregistré comment euh, Quels sont les moyens techniques dont vous disposez pour produire donc, euh, ces enregistrements, que ce soit sur le premier, que ce soit hum. sur le deuxième album Comment ça s'est passé Alors, ça s'est passé en studio, tout simplement. Hum. Donc, euh, pour le premier disque, on est allé en studio à Moulins, à la Madeleine, chez Julien Roballo. D'accord. Voilà. Ouais, bon niveau, euh, ouais, oui, effectivement. Ouais. Hein, que, que vous avez donc connu un réseau d'amis en fait, qui vous a permis peut-être de produire plus facilement cet album. Hein. Euh, oui, oui, oui, c'est ouais. ça, ouais, on, peut, on peut le dire. Je l'ai connu sur le disque de Nina et en fait le, cou le courant était très bien passé. Moi j'aime beaucoup euh, Julien, j'aime beaucoup travailler avec lui. Uh -huh. Et euh, du coup c'est pour ça que mon premier disque, j'ai absolument voulu le, le faire avec lui. Uh -huh. Et depuis j'ai eu plusieurs expériences de studio. Je suis allé au studio de la Hacienda vers Tarar, ouais. enregistrer ouais. des titres en solo il y a deux ans maintenant, et c'était très bien, mais c'était très cher. Ouais, <rire> J'imagine, bah, forcément, euh, la qualité voilà, parce que, au, au ouais, ouais. Ça, En fait, ça dépend beaucoup aussi le prix de, de la réputation du studio, mais aussi ouais. des, des machines qu'ils ont à l'intérieur, mm -hmm. euh, voilà, de la qualité des micros, de, de, la, de la console, de, de tout ça. Après, c'est pas parce que la console est plus chère que le disque sera forcément mieux, meilleur. Il hein. ouais. <rire> y, y a quand même une base, en fait, euh, qui doit, effectivement, oui, euh, faire ouais, adhérer euh, l'auditeur Sûr. Euh, au tout départ. C'est vrai qu'on a beau avoir la, toute la technologie euh, ouais. autour, c'est pas pour ça que le, le, le, voilà. le résultat sera euh, à la hauteur des espérances. Hein, c'est si ça. Vous voulez dire. Et euh, du coup, moi, le dernier disque, là, je l'ai enregistré à Villeurbanne, euh, mm -hmm. dans un studio qui s'appelle L'Artisterie, euh, avec un, ingé un ingénieur son qui s'appelle ouais. Thibaut Pic, ouais. et, euh, que j'ai rencontré parce que ma copine, qui fait aussi mm -hmm. de, la, de la chanson, avait enregistré avec lui. Ouais, ouais. Et hum, humainement, le courant était était vraiment passé et en fait euh, moi j'avais une idée très précise de ce que je voulais par rapport au premier disque où euh, c'était une première expérience donc il y a plein de choses que je on va dire dont je ne savais pas ce dont j'avais envie notamment euh, sur le son de basse batterie voilà mmh. j'ai sur le premier disque il y a un son un, un peu rock mais c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas comment est-ce que je voulais que ces instruments sonnent. C'était la première fois que je les enregistrais euh, sur mes chansons. Et du coup, c'est des choix qui ont été faits par, proposés par euh, Julien au studio. Okay. Et moi, comme je n'avais pas d'avis, euh, je, lui, je lui ai dit, bah, oui, on, on va faire ça. Et c'est vrai que sur le deuxième disque, j'avais vraiment une idée très précise. Je me suis demandé ce que j'aimais moins sur mon premier disque et je me suis dit, allez, on va essayer de, on va sur essayer le deuxième de faire vraiment un, vraiment un disque où tout ce que je... Tout ce que je produis, j'en suis fier. Ouais, ouais, tout simplement. Voilà, voilà le, le, la perfection euh, presque ouais, euh, voilà. euh, de ce que vous imaginez, Donc en, en musique. Vous allez euh, donc euh, y arriver à travers ce, ce second <rire> voilà. euh, Et après, c est, c est, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste plus assumé. C'est-à-dire qu'il uh -huh. y a peut-être des gens qui vont écouter les deux disques et qui vont se dire, en fait, moi, je préfère la, le son de batterie du premier disque. C'est uh -huh. juste que moi, personnellement... C'est ça que j'aime bien. Yves-Marie Bello, euh, comment on peut euh, classifier, si on peut dire, classer euh, classer votre, euh, votre, votre musique, tout simplement Si on pouvait la mettre dans une case, laquelle le faudrait-il ben, Je pense que ce serait simplement la case chanson française, même okay. si cette case, elle est, elle est compliquée parce que. Entre la chanson électro actuelle, entre ouais. la chanson un peu qu'on a tendance à dire chanson moustache ouais. tabouret euh, ouais. euh, comme Brassin, c'est ce que moi je fais. Il hein, y a il des il des choses très différentes. Mm -hmm. euh, voilà, je pense quand même, moi je joue beaucoup dans, dans, dans le réseau chansons justement, mm -hmm. qui est les, les petites salles chansons de de la région. Et, ah, il faut pas plus. oublier effectivement vous avez euh, régulièrement à vous continuer donc à vous produire ouais, à certains endroits, scène, bon j'imagine voilà. qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué comme partout euh, difficile de se mmh. produire euh, ouais. j'imagine mais sinon vous êtes plutôt sur des, des scènes euh, comment dire plus confidentielles peut-être dans... c'est ça euh, euh, je, suis, je, suis ass... je suis beaucoup défendu sur Lyon euh, parce qu'il y a vraiment un réseau chansons plus uh -huh. que sur Moulin uh -huh. euh, voilà le disque là on a fait une résidence de préparation à la scène avec la salle à tout bout de champ qui est une, uh -huh. petite, pente, une petite salle dans les pentes de la Croix-Rousse, okay. qui soutient le projet depuis le début et du coup qui, qui nous fait jouer régulièrement. On a joué à Lyon, il y a la salle des Rancy, la salle ouais. Léo Ferré, il y a tout un réseau de salles d'une 100-150 places qui, qui, justement, pour les artistes qu'on appelle en développement, uh -huh. qui, euh, ouais, qui sont encore, voilà, on va dire, pas au, au début de leur carrière. Ouais. Et, Donc, un réseau et de, de encore, soutien euh, permettant de faire. De développer son projet, voilà. De développer un projet. Oui, et de trouver son public, et de. de, de, voilà, de ouais. C'est super comme réseau parce que c'est vraiment. C'est dur en fait, quand on commence la musique, on, est soit on se retrouve soit à, à jouer dans des bars, soit ouais. euh, on, se on, on démarche, mais ça ne marche jamais, mais sur ouais. des salles plus grosses qui programment euh, que des artistes euh, ouais. développés euh, nationalement, qui passent à la radio, à la télé. Et du coup, il y a tout un stade euh, entre eux, le fait de jouer dans un bar et, ouais. et ces salles-là permettent petit à petit de faire avancer le projet, de trouver un public, de trouver un entourage. et de de, voilà de d'espérer euh, d'espérer arriver à voilà, percer et continuer ah oui donc voilà euh... au moins en vivre voilà et, <rire> et, en, et en vivre à, ce qui est pas faire... évident effectivement de vivre de la musique mmh. aujourd'hui euh, bon vous vous enseignez toujours à côté j'enseigne toujours de moins en moins parce que mmh. je joue de plus en plus et du coup mmh. euh, c'est vrai que ça me fait quand même un complément de revenu euh, qui me permet euh, de, de de moins de... Euh, moins donner de cours ouais. Euh, la question se pose cette année, euh, si jamais euh, les dates qu'on a ne sont pas annulées ouais. avec le Covid, euh, je devrais avoir le choix soit de vivre que de mes chansons, soit ouais. de vivre de mes chansons, mais aussi de continuer à enseigner un peu. C'est une question que je me pose parce que j'aime mm, énormément jouer et rencontrer des gens, mm -hmm. mais j'aime énormément le fait de me retrouver dans un endroit toutes les semaines et d'avoir des personnes à qui j'enseigne. C'est un autre rapport en fait, et je trouve que les deux rapports sont très intéressants. J'aurais pas envie d'être simplement enseignant, je sais pas si j'aurais envie d'être que chanteur. Vous le serait dans l'avenir, oui. C'est complémentaire pour le moment, vous verrez. C'est complémentaire, euh... ouais. Alors, Grand Plongeoir, euh... Plongeoir c'est combien de titres 11 euh... titres Onze cette 11 titres fois. au voilà. total. Alors, il y a une pochette. Alors, je suppose que ça sera la pochette de l'album, en fait. Oui. Euh, ouais, oui. Comment euh... vous pouvez nous la décrire, cette pochette Alors, la pochette, voilà. Il y, poch... y a deux dessins qui ont ouais. été faits. Euh... C'est le dessin de... Bah... Voilà, c'est un dessin de moi. Mmh. Euh, avec un haut de costume et un, <rire> un short de bain. Plus un petit saut un rouge. Plus voilà, un, un petit saut rouge, voilà, sur une plage. Et en un fait, château de sable. C'est un visuel qui est, qui est tiré d'une idée qu'on a eue. On a eu, eu l'idée de scénariser trois chansons, de faire une histoire qui se déroule en trois clips. Ouais. Euh, voilà, une histoire un peu... Je sais pas comment la décrire. Un peu loufoque, un peu... C'est pas le terme exact que je trouve, mais... Ouais, c'est ce, euh, voilà, ce qui s'en rapproche un petit peu, le, voilà, un petit peu plus. Il y a un côté un peu... Ouais, c'est assez lumineux ouais. euh, ce qu'on qu essaie de, de faire passer. Et en fait, voilà, c'est un personnage qui est, qui est un peu perdu entre sa vie, euh, sa vie de bureau, on va dire, et, et ce qu'il a envie de, de vivre. Et du coup, voilà, on a essayé de, de romancer ça à l'image par ce personnage. Mmh. Vous avez euh, composé euh, à la fois les paroles, à la fois la musique. Oui. Tout est, est sorti de votre tête. Hein. Oui, paroles et musique, et puis les arrangements. Alors voilà, j'ai donné des directions très précises, euh, comme, ouais. euh, comme je le disais, à la fois aux instrumentistes et à la fois à l'ingénieur du son sur ce ouais. que je voulais. Mais j'ai quand même laissé... Euh, une liberté, par exemple, moi je ne suis pas batteur, je ne sais pas jouer de cet instrument. Euh, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque chanson, euh, à la personne qui allait enregistrer avec moi, je lui ai envoyé des titres que j'aimais bien et je lui ai dit, ben voilà, ce genre de choses, j'aime bien, etc. Et après, ensemble, on a créé la partie de batterie. Mais je n'ai pas, voilà, pas écrit des partitions précises. J'ai arrangé, on va dire, dans ma tête. Je savais uh -huh. euh, ce à quoi je voulais que ça ressemble. Uh -huh. J'avais envie que les musiciens soient contents de jouer et soient fiers de ce qu'ils avaient joué, ce qu'ils allaient jouer. Donc euh, j'ai travaillé avec eux en concertation sur sur le rendu euh, de chaque partie. Voilà. Combien de temps de travail pour cet album hein Alors, si, euh, euh, euh, si on peut l'estimer. <rire> je ne sais pas si on peut l'estimer parce que entre le temps où euh, ou la chanson a commencé à venir dans ma tête, où je l'ai travaillé, euh, retouché euh, pour, euh, pour réécrire les paroles ou pour réécrire la musique. Le temps où j'ai arrangé ma partie de guitare euh, tout seul, euh, le temps où j'ai arrangé, euh, avec à l'époque, Pierre-Alain avec qui je jouais, euh, les deuxièmes guitares. Et ça, ça a pris déjà énormément de temps. Et après, euh, en studio, c'est allé très vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu les chansons, moi, je, en plus, voilà, on les a jouées sur scène longtemps avant. Donc pour la basse batterie, ça s'est enregistré en deux jours. Moi, les voix, je les ai fait en une journée et demie. Ouais, c'est euh, assez rapide. Ouais, c'est très, très rapide, le temps de studio. Mais euh, le temps avant, euh, entre les deux disques, voilà, moi il m'a fallu six mois, un an pour me dire ah, en fait, cette chanson, je l'aime bien, mais cette chanson, J'aime plus trop euh, la direction artistique qu'on a pris dessus. Pas, ça ne veut pas dire que la chanson, je l'aime plus. Mais ça veut dire que uh -huh. des fois, le revêtement, l'arrangement voilà, ne me, me uh -huh. correspond plus. Et, euh, et du coup, ça m'a pris du temps de mûrissement dans ma tête, du temps à écouter les disques que j'aime bien aussi pour me dire ah, bah, -ce que, pourquoi ce disque que je l'aime bien et pourquoi sur mon disque, ça me plaît moins d'entendre de, le résultat uh -huh. final. Et voilà, ça, mais c'est euh, c'est impossible de dire le temps parce que c'est du temps de trajet en voiture à écouter ouais, des ouais, disques ouais. à réfléchir dans sa tête. A énormément de voilà. temps <rire> euh, pour, euh, à consacrer pour la naissance d'un album. Alors voilà. vous le disiez tout à l'heure, un album ça coûte cher, Alors un oui. album comme celui-ci, vous avez besoin d'une aide, d'une participation financière et vous avez trouvé une solution à travers la plateforme Ulule. Voilà, au début, alors entre les deux disques, moi j'ai trouvé des gens qui, qui s'intéressaient à mon projet et qui avaient envie de le défendre et de m'aider. Euh, ces gens se sont manifestés au moment de l'enregistrement parce que c'est des personnes... C'est pas facile de défendre un artiste tant qu'il n'y a pas un, un nouveau disque, ouais. quelque chose à, à mettre en avant. Euh, du coup, j'ai trouvé un label pour m'aider mm -hmm. à produire le disque, justement à investir de l'argent dedans. Ouais. J'ai trouvé un manager mm -hmm. qui, qui m'aide à... à à définir la stratégie globale, et moi après moi uh -huh. à voir comment est-ce que je ouais. peux faire. Ce label est devenu euh, depuis peu mon tourneur, uh -huh. donc qui m'aide à chercher des dates. Uh -huh. Et il euh, et, euh, y a deux attachés de presse voilà, qui, ont, qui ont beaucoup aimé le projet et qui vont travailler avec nous. On devait euh, à arriver à boucler le budget du disque sans, sans faire appel aux gens, uh -huh. parce qu'il y a des subventions qui existent pour aider les artistes, il y a des subventions, notamment de la région, de la Dami, de la Spédidame, voilà, de plein d'organismes qui, qui permettent de, de qui financer, permettent euh, en partie, euh, du moins, euh, voilà. le projet. Un disque, sauf que, euh, voilà, avec le Covid, ah ouais, euh, il y a des subventions ouais. qui, ont été, qui ont cessé d'exister, qui ouais. ont ouais. été euh, réorientées. réorientées vers d'autres cases, on va dire, de la musique, parce qu'il y avait des choses déjà existantes à sauver. Ouais. Euh, il y a aussi des organismes qui sont passés, partis, malheureusement, en procès... Euh, ah oui. Euh, récemment euh, pour euh, des histoires de droits d'artistes étrangers euh, voilà et donc qui ont gelé leurs subventions aussi donc on s'est retrouvé à se dire ah, mince, une situation en fait, compliquée euh, voilà. le projet entre les mains et pas sûr qu'il naisse quoi en fait c'est ça voilà longtemps. en se disant en fait il nous manque euh, beaucoup d'argent pour euh, arriver à, à sortir ce disque et on s'est dit que qu'on allait faire appel au, au, aux gens pour euh, Ouais, tout simplement sous forme d'un mécénat si on peut dire. C'est ça. C'est une participation. C'est une participation, euh, voilà, voilà. voilà. c'est pas exactement un mécénat parce qu'il y a quand même des contreparties, évidemment, mmh. il c'est on va dire que ça c'est du euh, de la vente en amont mmh. avant de sortir le disque pour nous permettre, nous, d'être sûrs de, de pouvoir... C'est une souscription, en quelque voilà, sorte, à exactement. cet album. <rire> mmh. Alors cet album, il va sortir à combien d'exemplaires est-ce que c'est Alors cet album, il est pressé à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires au voilà. total, ouais. Et quels seront les, les moyens de diffusion à... Bon, bien entendu, il y aura cette plateforme Ulule pour ceux qui auront, euh, voilà. euh, j'allais dire, participé donc, à, à son financement, mais également donc, un autre réseau de diffusion. Alors, on a un distributeur mmh. euh, qui est Inuit Distribute In Inuit Distribution, qui est un mm -hmm. distributeur de, de plein de projets. Euh, et du coup, le disque se trouvera euh, dans des magasins. Alors, c'est impossible. Moi, je peux pas dire dans lesquels... Euh... Ouais. Quel, quel magasin il sera, mais il sera sur le site d'Inouï et il sera euh, sûrement... Euh, ouais, sur distribué. votre site aussi, hein, bien entendu, voilà, bien entendu. Yves-Marie-Bello.fr, ouais. bello. Ouais. Yves-Marie-Bello, <rire> excusez-moi pour le, ouais, le, le, le prénom, le nom de famille Yves-Marie-Bello.fr, votre site internet où il y a tous les détails, bien entendu, oui. de, de, cette, euh, de, cette, euh, de ce nouvel album. Alors, cette campagne participative, comment fait-on pour y participer, tout simplement, vous <rire> aider Tiens. Alors, il faut aller sur la plateforme euh, Ulule. Mm -hmm. euh, du coup, je ne sais pas l'adresse exacte. Euh, il suffit de rentrer, euh, voilà. je crois, votre, votre, Bello, votre prénom et votre nom. Voilà. Et, et, et on arrive sur votre projet, et sur la plateforme euh, fr.ulule.com. Et vous tombez donc sur cette plateforme pour participer mm -hmm. donc à, à ce projet. Quand est-ce qu'on peut espérer euh, voir cet album euh, sortir, tout simplement Alors, l'album, il sortira le 6 novembre. Mm -hmm. Euh, dans cette salle lyonnaise qui me défend à tout bout de champ. Et, et voilà, il y aura plusieurs dates. Il y a beaucoup de dates dans l'Allier. Oui, je oui. vais venir jouer en solo euh, à Dompierre et à la loge, donc mm -hmm. euh, au Cactoire à Dompierre-sur-Bèbre oui. le 7 novembre. À la loge à Bourbon-Larchambault le 8 novembre. Euh, et euh, je vais revenir en duo. Donc c'est vraiment la formule qu'on défend sur scène pour les salles un peu plus grosses. Euh, euh, à la médiathèque le 27 novembre voilà, donc en duo. Des dates hein, qu'on Et... peut retrouver également sur votre site internet. Exactement. Hein. Et ouais. à, au théâtre aussi le 12 décembre. Au théâtre voilà. de Moulin. De... Oui, exactement. Au théâtre de Moulin. Eh bien, euh, merci beaucoup, euh, Yves-Marie Bello, pour avoir euh, évoqué donc, euh, ce projet, cet album. Cet album dont je rappelle le titre, Un hein, grand plongeoir. Hein, C'est le titre de, de cet album qui sortira donc, début novembre. C'est le 7 novembre, vous avez dit Le 6 novembre. 6 novembre, tout voilà. très exactement. En attendant, il y a la campagne participative voilà. hein, sur euh, la plateforme Ulule jusqu'au euh, 20 Jusqu'au 21 octobre 21 octobre pour pouvoir participer et avoir la chance d'avoir une. J'allais dire réservé cet album. Oui, et puis de l'avoir avant. Du coup, avant je l'enverrai euh, évidemment euh, ouais. avant sa sortie à toutes les personnes qui participent. Et il y a d'autres contreparties euh, des, des tote bags, des, des posters. Ouais. Euh. Des invitations à des concerts, voilà, le premier album aussi. Voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup pour, pour cette, ce partage d'une passion hein, qui vous anime euh, à travers donc, cet album Grand Plongeoir qu'on peut découvrir sur votre site internet hein, yvesmariebello.fr. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.